pourquoi votre capacité à croire en vous est la clé dont vous avez besoin pour arrêter de fumer. Si vous voulez arrêter de fumer, vous devez être persuadé que vous en êtes capable. Alors oui, je sais, le monde dans lequel on vit n'encourage pas forcément à cette idée. Vous connaissez forcément de nombreux amis, connaissances ou collègues qui ont raté leur sevrage et qui vous ont donc transmis, volontairement ou non, la croyance qu'il est difficile, voire impossible, d'arrêter de fumer. Vous avez aussi sûrement vu de nombreux films où des fumeurs essaient désespérément d'arrêter de fumer. Ils sont stressés, nerveux, insupportables et dégoulinent même de sueur pour faire face au manque. Donc oui, je reconnais que vous demandez de vous sentir 100% capable d'arrêter de fumer avant de débuter votre sevrage relève un peu de l'utopie. Et pourtant, c'est indispensable car il en va de votre réussite. Il n'y a qu'en étant au top de vos motivations et de votre détermination que vous pourrez écraser définitivement votre dernière cigarette. Le reste n'est qu'une question stratégie, mais votre croyance en vous-même, cela vous seul, pouvez la travailler. Alors on ne va pas se mentir, cette confiance en soi, elle ne vient pas d'un coup, elle se travaille petit à petit, jour après jour, en accumulant des informations sur le tabac et sur son propre fonctionnement, et en acceptant ainsi doucement de changer de paradigme. Et vous faire réaliser tous ces changements internes qui vont vous permettre d'arrêter rapidement de fumer, et le but de toutes mes vidéos, alors abonnez-vous pour ne rater aucune